Comment organiser votre prochaine campagne électorale Il vous serait particulièrement utile de pouvoir déterminer les bureaux de vote prioritaires en termes de malinscription et d'abstention. Comment faire Très simple, vous ouvrez votre tableau de bord sur les bureaux de vote et l'analyse de l'électorat par bureau de vote. Récit vous fournit les données de l'INSEE reproportionnées à l'échelle des bureaux de vote en prenant en compte les données du cadastre. Pourquoi Tout simplement parce que la population est inégalement répartie sur le territoire. Vous lisez les rappels, vous observez sur chacun des bureaux de vote qui vous intéressent effectivement la population en termes d'âge et évidemment de pouvoir repérer les plus jeunes, ceux qui s'abstiennent et qui sont souvent les plus mal inscrits.